Il est plus facile d'additionner que de multiplier, évidemment. Dire que Newton est habite divisé 0 par 0. Bizarre, non Autrement dit, plus c'est gros, plus ça attire. On ne pouvait pas extraire la racine carrée d'un nombre négatif. jusqu'en terminal S. Shakespeare aurait dit Too much noise for nothing. Too much noise for nothing. Ah, ces probabilistes qui mettent des courbes en, cloque, pardon, en cloche. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une longueur d'onde. Et les dérivés partiels, les fonctions, les intégrales remplissent mon cœur d'une joie infinie. Cela donne une méthode de calcul vraiment précise du déplacement des fluides. Électricité et magnétisme, voilà deux forces intimement liées. La quantité de désordre dans un système thermodynamique augmente toujours. La matière contient une énergie égale à sa masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière. Cette équation modélise la matière non pas en tant que particule, mais en tant qu'onde. Cette équation définit la quantité d'informations que contient un message en termes de probabilité. C'est l'une des plus simples équations susceptibles de donner lieu au chaos déterministe. Cette équation décrit la façon dont évolue le prix d'un dérivé financier au fil du temps.